Ah, bah t'es un que je te cherchais partout! Bah, rien, j'étais juste en train de. Ah, j'ai trouvé le booster du jour et là eh, j'ai pas tellement de du coup, ça. Oh j'ai pas de temps à te dire, pourquoi puis c'est pas ton problème? Allez, moi je me casse, salut, bon courage! Dans mon costume qui est à bien faire une ouverture sinon je te mate ta gueule! Mais qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Mais c'est le trou du cul de Père Noël là, il s'est barré, il a laissé son costume, il m'a dit, ben c'est ça, à la tronche, il m'a dit, c'est moi je dois l'ouvrir! Y'a rien de drôle là-dedans! Et euh, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis pas habitué aux ouvertures mais voilà. La rage fantôme apparemment c'est ça qu'il faut que j'ouvre. Du coup ben, on va ouvrir. Euh, va... J'y connais rien Yu-Gi-Oh! Hein. ça se voit c'est pas ma chaîne YouTube, n'est-ce pas Ouais c'est booster. On va avoir dans la tronche. Alors qu'est-ce qu'on a de beau comme carte là-dedans Alors un petit monde virtuel, dj! commencer. Ensuite, on a la confrontation tri-brigade, un éveil des possédés Razen Ryu, plus finesse la, le trappeur tactique. Oh, super rare avec guitare de bande de rock, elle est très très très jolie. Retour du double avatar. Banquet des millions, très bonne carte que je recherchais, donc ça c'est très très bien. Et à l'affrontement, Milton pour terminer la convention du double avatar. Pour ceux qui aiment bien le l'archétype. Ah, double avatar, je sais pas pourquoi j'ai dit le, le. Je sais pas pourquoi j'ai dit le. Donc euh, voilà, c'est la première et dernière fois que j'apparaîtrai, je pense, pour une ouverture de booster avec le Père Noël. Euh, euh, Abonnez-vous et, et, et lâchez le pouce, euh, tout ça. Euh, des, des bisous, et je crois qu'il dit tendresse et et, et monte au chocolat manteau au